Y'appelle pas, de vous et bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'étais au Maroc et je me suis dit je peux pas revenir du Maroc sans envoyer un petit message à mon gars Joël pour lui proposer une vidéo, une vidéo où je lui rapporte des douceurs du Maroc. Comment vas-tu, Joël Très très bien. Sache que j'ai pas mangé ce matin pour euh, déguster tout ça. Magnifique. T'as de la place là T'es chaud T'as faim Beaucoup de place. Je vais tout casser. Je vais tout bouffer. Vous allez voir. Alors en fait, si vous voulez, au Maroc, l'avantage c'est qu'il y a une énorme culture du biscuit. Donc je parle de gâteaux marocains. Je parle pas des petits helwa, tu vois, des petits gâteaux euh, que vous voyez là de l'Aïd ou euh, que vos voisins vous offrent de temps en temps, c'est vraiment les gâteaux industriels. Et en fait, il y a un truc qu'on voit. J'ai l'impression, moi, en France, toi, je sais que t'es ivoirien. Je sais pas si en Côte d'Ivoire c'est pareil. Au Maroc, tu peux acheter des gâteaux à l'unité. Il y, y a pas ouais, forcément que des ça, paquets. Ça se fait moins. Ça se fait moins. Surtout sur les bonbons, ça se fait, mais les gâteaux un peu moins. Et donc du coup, ces gâteaux-là, tu peux les acheter à un dirham de dirham, ouais. genre 8 centimes, 15 centimes d'euros Tu vois, ça coûte vraiment que dalle. Et donc du coup, je me suis dit qu'on allait en rapporter quelques-uns. Donc je suis passé chez marjane chez marjane mais pas du que. Lucas marjane Aussi au Hanout tu vois, genre les petites boutiques. Et donc, j'ai ramené plein de bails, j'ai pas ramené que du sucré et j'ai pas ramené que des choses exclusives au Maroc. J'ai ramené des trucs exclusifs au Maroc, puis des trucs qui m'ont fait golerie que ouais. j'ai ramené. J'ai ramené de la boisson. Hawaï. Alors, si vous voulez, au Maroc, il y a deux boissons qui sont vraiment hyper connues. Bon, en vrai, il y en a plus, mais le Hawaï, c'est vraiment l'une des plus connues, étant l'une des plus chimiques et les plus sucrées. Dans une canette de Coca, vous avez 35 g de sucre. Dans une canette de Hawaï, il y en a 55. Ah ouais, d'accord. <rire> Donc, bienvenue. Les Algériens, vous les connaissez parce qu'ils parlent beaucoup de leur selecto. On a aussi notre petit Coca local, du ice. Oh, ice colastron. Le secteur, je trouve ça dégueulasse. Et ah j'ai ouais même pas ça en moi, tant je, que moi, moi, ah ouais vraiment. Moi tu... j'ai un demi gâchisur et Il y a un cola mmh. ou pas oh, en Côte d'Ivoire Non non, nous on est plus bière. Il y a de bière, il <rire> et tout. Ah ouais Ouais, il y a même une bière qui s'appelle la Drogba. Premier degré. La Drogba Parce que le Drogba qui fait cette bière, elle a été renommée en Drogba. Bah écoute c'est pas vrai. Hein. Vérifiez sur internet. La, la, la Drogba. Alors regarde, je t'ai ramené plein de trucs du sucré. Oh mais ça c'est. Attends mais j'ai jamais vu ça. En non, je n'ai jamais vu ça. Du Kinder Tronqui. Peut-être qu'il y en a en France mais j'ai jamais vu. Non non non, j'ai jamais vu ça en France. Franchement je te dis, je suis spécialiste en Kinder. Jamais vu ça en France Kinder Tronky les amis Donc on va goûter ça gentiment Maïa elle a goûté Elle avait dit qu'elle avait bien aimé Ensuite je t'ai ramené euh, des chips J'avais vu des chips Ou pizza Je me suis dit que ça allait être une belle horreur Donc euh, j'ai rapporté Je me suis fait plaisir <rire> Ensuite Que des gâteaux à l'unité Du mérandina Ça c'est vraiment un classique ouais, C'est ça, ça ça, vraiment euh... super bon Je connais Il y en a à Giddle euh, aussi des... Ah et une version euh, fruitée Tu vois Ça c'est vraiment super bon C'est vraiment énervé Lors de notre vidéo aux états unis un Tu te rappelles du truc aux pommes Ouais mmh. Oh non <rire> C'est un fourrage à la pomme mais euh, vas-y, c'était de la merde. C'était <rire> tout, tout dur, avec de la jolie en guise de. En fait, c'était pas de la compote, c'est dégueulasse, tu vois. Des milka Léo, Léo. Comme, comme des Kit Kat, J'avais jamais vu ça, pareil. Ah, ça, ça a l'air stylé parce que t'as du chocolat blond, on dirait au milieu. Tu vois, donc euh, petit milka Léo. J'avais jamais vu ça en France, pareil. Oh, donc non, je me suis dit que j'allais le ramener tranquillement. Classique du Maroc, tonique. 8 centimes, la gaufrette. Ouais, c'est cacao et vanille. Okay, okay. Euh, regarde ouais. un petit peu, tu vois, c'est vraiment du classique. C'est 1 le... dirham, ça. Et t'en achètes un carton de 30 ça, pour Tu genre... m'avais vendu l'enfer pour l'instant À part. Ça. Non, je, je t'ai ramené des trucs bien, mais là je t'ai présenté le bien, je t'ai ramené celle aux pommes, je pouvais pas m'empêcher de, de ramener celle à la figue quand même. En vrai je pense que la figue ça va peut-être mieux passé que la pomme. Parce que la pomme quand tu la manges, je m'attendais à avoir de la compote et j'avais une vieille gelée, gelée, gelée, gelée dégueulasse. Là. Je Alors ça c'est pas des oreos, c'est des tobigos. <rire> C'est un remix d'Oreo au Gushwingum. Ça, ça a l'air bizarre. Ça a l'air absolument immonde. Et donc, du coup, je me suis dit. Et ça, c'était en dessous des Oreos, genre dans le, dans, le, dans le rayon. Donc, je me suis dit que j'étais obligé de te le ramener. Au Maroc, il y a une grosse culture de tout ce qui est pépites. Pépites, pépites aromatisées. Donc, j'en ai ramené des pépites au chili et au fromage. Ouais. Ah, c'est une espèce de graines de maïs Exactement. chili, moi, je suis. J'en suis <rire> Sensible, là au truc épicé, moi. Ouais, bah, on va goûter un petit peu tout ça. Donc, des pépites au chili et au fromage tranquillement. Et après, des belles oreilles. Euh, encore une fois, donc fourré euh, à la fraise, j'ai ramené ça, une horreur fourré à l'orange, Biscuit fruité au cacao. Il y a des trucs qui ont l'air sympas, d'autres trucs qui ont l'air vraiment moches. Je vous propose qu'on démarre, let's go T'as soif tu de veux un petit ce, cola, ce, ce petite, lampée de ce, de ce petite lampée de ce coca. Vas-y, petite lampée de ce coca. C'est quoi Moi, dans mon verre, je vais faire du Hawaii comme ça. Vas-y, ensuite. On, attends, on partage. Il y a pas de soucis. Cola strong. Exactement. Cola strong. cola strong et le Hawaii, c'est les trucs les plus chimiques. En fait, j'avais envie de te ramener une autre boisson. C'était ah. du pom's. Mais connais les pom's. Je te jure, zéro van. Mon sac, il s'est ouvert dans l'avion et il est parti. Comment ça, est il est parti Et ben, bah, la bouteille a volé du sac. Le plaisir Hawaii. Bah là, le cola strong, franchement, tu vois quand tu manges un Mr Freeze. Ouais. Et il reste le jus de Mr Freeze. Ouais. Et tu fais ça là. <rire> Bah ça a le même goût, déceptionnel. Goût ça, ça c'est chimique, mais quand c'est frais, vraiment à la plage, c'est exceptionnel. Oh, j'ai vu ton regard, il s'est éliminé. Hey, si tu vas au grec et que tu prends ça et que tu manges, t'es trop bien. Voilà, c'est énervé ça, ou pas Ça c'est fait pour, euh, comme le desktop, tu vois, quand <rire> Tu manges un grec, tu mets ça, ça ça te. Ah non, ça, j'en reviens. C'est bon, hein ah, ouais, ouais, Attends, ouais. je vais goûter le cola sprout. Parce qu'il n'est pas sucré le coca en fait. Moi, je pensais que. J'avoue, Je un... m'attendais à oh. un truc archi sucré. Ah ouais, a... c'est pas sucré. Vous êtes vegan au Maroc ou quoi là Il est sans sucre et tout. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Eh ben, hey, j'aurais bien kiffé de faire goûter le pomme parce que c'est vraiment très très beau également. Et ça fait plaisir. Le Hawaii, tu lui mets une note Ah, il prend 10, 8 ouais. sur 10. 8 sur 10 Et le cola Ah, il prend 5. <rire> parce que c'est ni... ni bon ni mauvais. On est entre le coca 0 et le coca. Non, pas coca 0, light et coca normal en fait. Moi je connais un petit peu tous ces bails. Le Hawaii, je sais qu'à haute dose, ça peut dégoûter un peu. Mais franchement, c'est vraiment non. énervé. Donc, je mets aussi 8 sur 10. Et le cola, je vais pas trop aimé, Donc, un petit 4 de mon côté. J'ai envie qu'on commence... Sur un classique pour moi c'est mon gâteau préféré de tous ceux que j'ai goûté au Maroc, c'est le Mérandina mon gars. Le Mérandina pour moi c'est vraiment un classique, c'est vraiment super bon. Ça je me rappelle quand j'étais gamin que j'allais tous les étés au Maroc, c'était vraiment énervé. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit, ma maman euh, les goûtait comme euh, on finissait tout, juste elle les mettait des doses pour le. Et un jour j'avais trouvé sa planque et j'ai tout mangé. <rire> et j'ai caché euh, le paquet sous lit. Et comme un con au lieu de jeter, ma mère elle m'avait cramé comme ça et elle m'avait embrouillé. Ah ouais. regarde cette génoise qui a ouais, du euh... <rire> vécu. Non, ça, ça, franchement, <rire> visuellement, c'est pas... C'est pas trop ça hein. En fait, le truc, c'est que c'est du chocolat noir je suis pas trop fan de chocolat C'est bon Oh c'est bon Moi j'aime bien moi C'est trop sec C'est trop sec ouais. ouais, malheureusement Mais sinon, en dehors du fait qu'elles sont un peu secs, t'aimes bien ou pas Pas trop non. non, moi c'était mon classique. Ah ouais <rire> genre maintenant, t'aimes toujours ou c'est peut-être quand t'étais dans ton enfance euh... Ouais, moi franchement, je trouve ça énervé. Mais après, là pour le coup, j'avoue, euh, j'ai pensé que c'est surtout la nostalgie qui a parlé. Ouais, ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ça, je sais pas, c'est sec bizarre. Ouais, ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou donc, non plus. Non, c'est pas fou, c'est pas fou. Next, qu'est-ce qui te donne envie Là. Les Tobigo! Ouais! Bon j'ai cru, cru que t'allais dire les Kinder! Alors les Tobigo, les amis, on est sur des Oreos. Pas, pas contrefaçon, mais bon, c'est des Oreos euh, cheap quoi. Ils n'ont pas peur des mots, c'est une contrefaçon. Bon, allez, c'est une contrefaçon, si vous voulez, d'Oreos. Là, j'ai vu cela avec du bubblegum. Je me suis dit, je suis obligé de les ramener à mon gars Joël. Oh là là! Oh là là là là là là Je trouve qu'ils n'ont pas été généreux avec euh, l'espèce de génoise là. Non, ils n'ont pas été généreux. A... Attends, frère, sans l'odeur. Je te jure que c'est chimique à mort. Ça sent. Le pas, chewing gum. Le vrai chewing gum. Ça sent le chewing gum. Les amis, ça sent le chewing gum. Ma bah, vrilleur, c'est pas mauvais. Non, c'est pas, ils m'ont On que tu manges un chewing gum au chocolat. <rire> c'est bizarre. merde t'as le ah. solide du gâteau, tu vois. Ouais, non, non, pas dégueu. C'est pas dégueulasse. dégueulasse. Pas des non, c'est pas dégueulasse. Si tu devais y mettre une note. Ouah, je mets solide 7. Moi, il un petit 6. Il y a mieux. Ça, ça, ça se mange, quoi. Ça as se vois, mange. Tu me donnes ça goûter, je suis. T'as préféré ça au Merandina Ah ouais, ouais, alors... large. Oh, ah, je, je suis abattu. Ah le truc c'est feu. Le mur quand tu le vois, tu t'attends un truc moelleux. Alors que ça, tu sais que ça va être un gâteau un peu sec. Tu vois, t'es pas déçu, de... tu t'attends à. Ouais, le rapport attente-résultat. Exactement, est supérieur sur le Tobigo. Rien que le dos, <rire> il est le trop, Tobigo. Quoi. <rire> Kinder Tronky. Alors, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bail Je l'ai fait goûter à Maï et Maï, elle a bien aimé ça. Donc, en, en fait, regarde, c'est comme un cigarillos, en fait, t'as l'impression. Tu vois, c'est. Ouais, comme il a dit, cigarillos. Tu vois, on dirait un petit cigare fourré. C'est bon. un classique. Ah, mais non, c'est de la frappe, ça Oh, ça, c'est un classique, ça de la frappe Alors, je vais vous expliquer le goût. Vous avez tous mangé du Kinder Surprise quand vous étiez enfant eh ben, C'est très simple, c'est euh, euh, le Kinder Surprise avec euh, plus de, je crois, de chocolat blanc. Ouais, et une gaufrette. Une gaufrette, ouais. Non, c'est trop bon Mais le Kinder Surprise, on prenait ça quand on était gamin bah, pour la surprise. Mais le chocolat du Kinder Surprise, je le trouvais trop bon. Vrai non, ou pas En grandissant, je me suis côté, ça. Il est sous-côté de ouf. Il est sous-côté de ouf. Quand on est, quand on est petit. T'as me dis par le jouet, t'en as rien à foutre du chocolat <rire> Mais en fait le chocolat c'est de la frappe. Et c'est quand, euh, tu vois les trucs de l'édition Pâques Là que tu peux savourer un vrai Kinder Surprise. Kinder Tronky les amis, moi c'est 9 sur 10, c'est validé. Ouais donc. pareil, moi vais mettre 10, parce que je pense que... Ah, peut-être, je me trompe, mais il va, il va terrasser tous les trucs qui sont là. On ah, ramener en France ça hein Ouais, là, là. Let's go. Vous pouvez rester au Maroc, non, toi tu peux venir. <rire> toi tu viens, toi tu peux rester. Vas-y, on met catégorie, peut venir en France, peut rester au Maroc. Reste là-bas, on rigole bien évidemment, mais Marocain sûr, on vous aime. Les amis, c'est les pépites de maïs à partir de maïs naturel, graines dorées, fourrées, chili et fromage. Euh, chili, c'est piquant Joël. Je jouer. goûte non. ça, moi je goûte ça. Non, mais on va goûter chacun un peu des deux. Ça te va Non. <rire> tu vas goûter. Mmh. <rire> Alors tiens, serre-toi un petit peu. J'ai pas l'impression que ça pique, ça sent pas fort. Quoi. Ouais, il y a moyen que ça pique pas. Mais toi, les gars, pose Un jour, Maï nous a fait un, un plat avec du curry mmh. et il avait trouvé ça trop piquant. Hein. Du curry. Moi, moi je suis vraiment sensible à tout ce qui est épicé. Rien qu'une sauce à djane, ça me brûle. Une sauce Samouraï, ça me brûle. brûle. Du curry, ça me brûle. Non, mais bois hein. pas tout de suite, viens en goût avant. Hein. Non, ça pique pas du tout. en fait, Tu oui. le goût. Où oui, est le chili Ça manque de goût de ouf. Ouais. Oh, je suis déçu. Je m'attendais à un truc, vrai, je m'attendais à faire éteindre et tout mais en fait as un, un goût d'épice mais c'est pas épicé. Non, c'est pas C'est ça le paradoxe. Non, mais surtout vois. même le goût d'épice, je trouve pas, j'ai l'impression d'avoir goûté dans du maïs nature limite en fait. Ouais. On se goûte le, le deuxième au fromage, on espère que le goût du fromtar sera un peu plus marqué. À peine. Bah déjà un peu plus quand même. Tu sens quand même le, la, le goût. Ouais. En plus le goût du maïs, le goût du maïs c'est plus prononcé en fait. Ouais. C'est le délire. Petit 5/10 sur 10 pour moi, toi, tu, ouais, mets, 6, tu tu 6, mettrais 6, combien 6 un petit 6 un 6, petit peu, Ça mais ma crainte, ma, ma c'est que ce soit sec, ça aussi, tu vois. Petit roulé à la fraise. Alors, ces roulés-là, c'est tout ou rien. Alors là, comme ça, ça fait pas rêver des masses, mais on va quand même y aller. Hein. Moi, j'aime bien le goût de la fraise. En général, je suis pas ultra fan des fruits rouges, mais la fraise... Oh, ça a l'air généreux Ah ouais, la texture, déjà. Là, bon Là, bon. Là, bon, parce que c'est mou. Je sais que vous avez faim derrière votre écran. 8 sur 10 pour moi. 8 sur ouais, 10. 10 des bon. biscuits comme ça Ça venait en France, ça Ouais. Ça, ça, on vous accueille avec grand plaisir. On a un autre truc à la fraise. On se... Tu sais quoi, on est dans le fruit, vas-y, tu sais quoi, on y est, ah oui. on envoie dans le fruit. Il y a des petites perles de coco dessus supplémentaires. On s'est fait douiller complet. Regardez ce qu'il y a dessus. Il est censé y avoir des perles de coco ou des sortes de petits baies. Voici... Attends, attends, attends. <rire> Une, deux, trois, quatre, <rire> deux, six, sept, six... Il y a huit perles de coco gâteaux. Il y a, a petites douilles, les amis. <rire> Ça va, c'est ouais, un... mid, c'est pas dégueu. Ah bah ouais, c'est de la loterie, hein. <rire> c'est pas mauvais, non, mais ça a pas de magie. Bon. Ça a pas de magie, un genre c'est. C'est un 4 4 en fait. C'est régulard, genre. Ouais, c'est un, un. Non, mais c'est le 4 4 et qu'ils euh, ont jeté euh, un, un, un centilitre de confiture, ils ont dit, <rire> allez, prenez votre truc là. <rire> et, euh... Ouais, moi -car, je mets le 4 4 plus. Mais en fait, putain, tu m'attendais à un truc. Mmh. Euh, tu vois, comparé à ce qu'ils monte et ce que tu manges. On On ramène en France ou on laisse d'abord Allez, viens en France. Allez, viens en France. Voilà. Il y en a déjà Il y en a déjà Bon. Il y en a déjà. Est-ce que ce serait pas le moment d goûter Léo. Milka Léo, comme une sorte de Kit Kat en fait. Mm. Je trouvais ça archi-stylé. Milka, on sait que maintenant ils font plein de trucs, etc. D'ailleurs, je tiens à dire que les grandes barres de chocolat Milka, là, les grandes, là, comme ouais. ça, fourré. Ouais. Ah, ça c'est le très haut niveau. Donc regardez. Ah oui, toi t'es. Oh pardon. Il <rire> n'y ah, a pas de soucis, graille, graille, graille ouais, mon ami. Il a tabassé ça. <rire> Donc on va, on va y aller directement. Hein. T'inquiète, oh, oh, oh, un peu plus. Avec un peu plus de lait. Je suis déçu. Je trouve ça moins bon que du KitKat. En fait, moi, c'est dur parce que j'ai pas le goût du KitKat en tête. C'est vrai que l'arrière-goût de lait supplémentaire, il est pas mal. Ouais. Mais c'est pas la folie non plus. C'est pas un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Bon, franchement, ça se ramène. C'est bon. Ça se ramène tranquille. C'est bon. Vois. Je te propose qu'on crève l'abcès. Ouais. Qu'on aille directement dans les choses. Vas-y. Oh non, c'est mieux. Les deux galettes fig et pommes. La dernière fois que Joël a goûté un truc à la pomme dans une vidéo Il l'a recraché littéralement, regardez cette belle image On lui a mis une poubelle juste à côté au cas où il aime pas trop Vas-y on va commencer par celui-là et on va voir si celui-là ensuite Vas-y, vas-y, ça me il va le... Si ensuite il a le niveau quoi Vas-y, oh sa mère C'est pas le... déjà le logo, on dirait un truc de logo Volkswagen là Wesh, <rire> oui, c'est pâteux de ouf Ouais, mais tu sais, c'est la même jolie. Attends, vas-y, on va Regardez, c'est pâteux de ouf à l'intérieur. Ça a l'air pas dingue, mais encore une fois, c'est le goût qui domine. C'est marrant, ça a plus le goût de biscuit que de... Que de moi. Franchement, c'est pas les glaces, mais c'est pas exceptionnel, mais... C'est pas, pas écœurant, mais c'est pas bon, genre. Ouais, c'est nul. <rire> c'est sans intérêt. Ça, moi, c'est 3 sur 10. Hein. C'est vraiment. Ouais. Ouais, bon, on est sur le même genre de délire ici, hein, les amis. On est sur le même genre de délire. Bon, je te laisse, euh, je te laisse y aller gentil. Hein. Ah, là je crois, il y a plus de. Ça va d'avoir un peu plus de. J'espère que la pomme va ressortir un peu plus. Je serais déçu que la pomme mmh. n'ait pas de goût, genre. Il n'y a pas de différence. Je vous donne l'autre et je vous dis que c'est à la pomme, et je vous donne lui et je vous dis que c'est à la figue. Oh, ont ouais. <rire> le, le même goût. Vous ne verriez pas la différence, franchement. Est... Moulin d'or, là, là, est... Eh, vraiment, non, si vous allez au Maroc et qu'il y a des gâteaux que vous aimeriez goûter, que vous voulez vous faire plaisir, euh, éviter les produits moulin d'or, c'est mmh. vraiment dégueulasse. Un gâteau fruité. Fourré au cacao. Est-ce que tu es fan des PIMS Les PIMS. Sous ça. Côté. Je kiffe ça. Ah ouais je vois, ça fait des grimaces quand j'ai dit PIMS. Et PIMS est sous côté et j'ai été choqué quand en stream j'ai dit que les PIMS c'était de la frappe et qu'il y a 70% des gens qui vont dire c'est de la merde. Ah ouais mais moi ouais, ouais, la plupart. Elles... La génoise PIMS à l'orange. Ah je suis plus framboise mais. Moi bon, les deux euh, Les deux Ouais ouais ouais. Les deux. Je suis plus framboise, moi j'aime beaucoup les PIMS, mais il y en a énormément de gens qui disent Moi je trouve ça trop bon. Euh, le gâteau fruité euh... <rire> il est pas très fruité ce gâteau. Il a... sent l'orange. En, en tout cas il a pas l'air. Ah par contre il sent bien l'orange Joël. Ouais. Ouais. Mmm, goût d'orange j'ai énervé. Ouais, tout goût d'orange. Il y a du chocolat dedans Faut le chercher. Non on dirait pas hein. c'est pas mauvais. Même pas. Oh la grimace que t'as tirée d'un coup Ah pas. Non, <rire> qu'est-ce qu'il y a Joël J'aime pas la texture. C'est Oui, C'est <rire> un peu sec. T'as préféré le Tobigo <rire> <Ouais. rire> Mmh. Moi je le mets bon au milieu, au ça de... mais... C'est pas ouf, mais ça va. On, au moins on sent du goût. Mmh. C'est pas comme l'autre là. L'un des Bimo et j'étais obligé de le ramener le plus connu du Maroc. Ça s'appelle les Bimo d'ailleurs, hein. les petits gâteaux comme ça parce que c'est la marque ouais. Bimo. Bimo. Un Bimo, ça c'est un des Go plus connus. Ouais. Ça c'est vraiment l'un des plus connus du Maroc. Le tonic, c'est de fourré au cacao et saveur vanille. On se donne ça gentiment et après on a un peu de chips à la pizza. Je crois qu'on a des chips au kebab vite ouais. fait, que j'ai ramené, mais ça, ça ça ça existe aussi en France. Euh, ça c'est May. Elle a dit. Ah mais ça c'est pour. Les gens, ça c'est maille. Elle l'a pris. Elle a dit, ouais, on va ramener ça à Joël. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pour terminer en douceur. Let's go. La gaufrette, ça c'est les gâteaux les plus éclatés des, du game du biscuit. Hein. Ça, non, mais, je suis sûr que dans le chat, dans le dans, le, dans, le, dans le, les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. La gaufrette, vraiment... je trouve ça va, mais euh, moi, moi, je préfère la génoise. Tu vois, voici ta gaufrette. Je t'ai mis la, la, la plus petite partie. Moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment très bon. La dernière fois que j'ai bon le, dit ça sur le verandina, c'était sexe. Sa mère, est-ce qu'elle te va nous décevoir au montage qu'on croque faut mettre des bons effets de <rire> j'ai eu, eu ça dans mon oreille moi j'aime trop moi j'aime pas chez de base je suis biaisé j'aime pas les gaufrets c'est un, <rire> un bout de clope de quoi c'est un bout de clope <rire> de. Je sais pas comment, on va qu'on va Une petite note comme ça, rapide Ah oh, si on était à la j'aurais mis 10, mais <rire> là on n'est pas, donc je vais mettre 4. Moi je mets un petit 6. On termine gentiment sur ces petits Monster Munch goût pizza. Alors encore une fois, hein, je dis pas que le goût pizza c'est exclusif au Maroc, ça se retrouve pas nulle part. Mais derrière j'ai vu que c'était fait au Maroc, j'en ai jamais vraiment vu dans les, euh, dans les, dans les ouais. rayons français. Je te laisse y aller, bonjour Il. Moi j'aime bien les Monster Melts de base. Oh, bon! C'est bon? Ah ouais, ouais! Mmh. Le goût de pizza est bien retranscrit! De ouf! Déjà, moi, euh, je crois que c'est euh, Pringle qui faisait des chips euh, pizza. Le... C'était bon. Et c'est grave bon? Moi, c'est un 8 hein. Ah, là, ça va, ouais, On enchaîne rapidement, goût kebab. Alors, goût kebab, encore une euh hein. <rire> fois. Quoi? Oui, oui, goût kebab. Oh, c'est décevant. Autant là, le goût est salement retranscrit, autant là. Euh... C'est pas bon. <rire> ah non, mais. <rire> C'est un goût de poisson. Un premier degré, c'est pas bon. Hugo, tu veux goûter Je suis pas à je te parle. Bah non mais goûte Regarde, goûte. Hugo c'est le mec qui nous a suivis dans la vidéo avec Gilles C. que vous avez taillé. <rire> non, mais... Ah ouais c'est vrai <rire> Alors Hugo Moi c'est pas mal, j'aime bien hein. T'aimes bien oui. Ah ouais Ah et toi t'es bizarre On termine gentiment Alors ça c'est vraiment classique, ça c'est vraiment... Ça c'est dédicace à Maï, Maï elle a dit, on ramène ça à Joël, c'est pour le... Voilà, voilà c'est retour Ça c'est vraiment histoire de se terminer la bouche Moi les trucs épicés vraiment c'est... Ah bah là, là, là tu vas pas être déçu mon on fait, dit hein. à chaque fois, ils disent, ouais mais t'es pas vrai vraiment... noir, ceci, ceci, ça là... Euh... Il vient méprise, je ne mange pas de piment moi <rire> Mon père est ambassadeur oui. du Gabon voilà. à Paris Est-ce que tu es prêt Non Il prend toute la chips, qu'est-ce que tu me fais là Oh putain, ouais, c'est un peu fort quand même. Ah, ça pique. Le, le, le premier degré de tête d'ailleurs ça pique. <rire> mais ça pique de ouf Ah ouais non ça brûle. Alors Joël, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu conclus de cette dégustation ah, C'est plutôt bon. On a, on a à peu près les mêmes choses euh, en Europe mais putain, ça brûle. Vas-y fais cette, fais cette conclusion avec ce... tu vois on a Franchement on a des très bonnes choses, bah, c'est un peu comme ici, mais on a vraiment... Moi ma découverte c'est ça, clairement c'est les deux les Kinder euh, Tronky. Le Tronky que j'ai vraiment aimé parce que ça brûle vraiment cette merde. <rire> je très, non je suis très... Gros, mange je, je, je suis sérieux hein. Non mais oui bien sûr ça brûle Et en plus je suis sensible, déjà le Kinder Tronky c'était très très... Très très très... putain sale <rire> Ça pique vraiment sa merde ça J'ai vraiment kiffé surtout que ça tête à l'espèce de tas de chocolat blanc du, du Kinder. Et ça j'ai kiffé, c'était original. L'Orio chewing gum, ça, j'ai kiffé. Eh kiffé. oui, monsieur Ça me rappelle des gâteaux, dit euh, Cassauvray, ils vont se rappeler des Rolling Milk chez Franprix. Oui, oui, Sauf oui. Ça, c'était au chocolat et vanille, chocolat blanc. Le Monster Match, ça, c'était très, très bon. Goût pizza, ouais, quand même, classique. Et après, le reste, pas ouf Le reste, pas ouf, Les amis, ça vient conclure gentiment notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Joël, mon frérot, ça m'a fait encore très plaisir de faire un classique avec toi. Sauf et vous on va jeter vous... le paquet qui brûle, là. On va jeter le paquet qui brûle et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao